Laurence est AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Si Laurence n'est pas titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'aide à la personne, elle doit bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures. Cette formation, comprise sur son temps de travail, permet de l'aider à exercer ses fonctions dans les meilleures conditions. Tout au long de son contrat, Laurence peut accéder à des formations continues. Dans le cadre des plans départementaux de formation, des plans académiques de formation et des modules de formation d'initiative nationale. Elle peut aussi s'engager à titre personnel dans une VAE, Validation des acquis de l'expérience, débouchant sur le DEAES, Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Laurence peut aussi enrichir ses connaissances à partir de ressources pour aider à la scolarisation de tous les élèves et consulter la plateforme Cap École Inclusive. Elle bénéficie aussi d'un CPF, compte personnel de formation, permettant d'obtenir un créditeur de formation professionnelle mobilisable à son initiative. Laurence va ainsi pouvoir acquérir des compétences et les améliorer pour les mettre au service de l'accompagnement des élèves.